Bonjour à tous. La santé, eh c'est une affaire d'équilibre global entre chacun de nos différents plans et des différents aspects de ce que nous sommes et de notre vie. Donc c'est un travail, un investissement, une remise en question holistique à faire et à pratiquer. Car il est question aussi bien de votre attitude mentale, de votre état spirituel que de vos choix, de vos actions et, voilà, et de ce que vous faites concrètement pour, pour être en bonne santé et la conserver. Il y a certaines choses que l'on peut améliorer relativement rapidement, voire très rapidement et puis d'autres qui demandent beaucoup plus de temps et de persévérance sur le temps voilà et quel que soit l'alignement et là on parle bien du grand alignement christique celui qui justement permet euh, cette euh, synchronisation harmonieuse et bénéfique entre les différents aspects et corps subtils de notre être eh bien, quel qu'il soit, il est absolument nécessaire de faire ce qu'il faut dans la matière pour aussi parvenir à cet alignement et le conserver et l'améliorer. Voilà. Et quel que soit le pouvoir euh, de l'alignement christique, c'est, et ça reste, une nécessité. Si vous continuez, si d'un côté euh, vous pratiquez l'alignement spirituel, comme je vous le recommande, mais que par ailleurs, vous persévérez à vous nourrir et à ingérer des poisons en quantité, eh ben, il est évident que euh, ça ne va pas aider, voire ça, ça, ça va vous, vous, vous, vous maintenir dans certains problèmes physiques ou peut-être même les aggraver. Voilà. Il est vraiment question d'agir euh, euh, en conscience et de manière aussi complète que possible sur tous les plans. Voilà pourquoi donc j'ai ouvert aussi cette chaîne ATA qui en fait n'a pas d'accent aigu. Hein. Contrairement à ce que j'ai pu affirmer, c'est écrit en majuscule A-T-H-E-A. -E ça se prononce a, -T -A mais ça s'écrit A-T-A. <rire> voilà. Et donc vous la trouverez très facilement euh, J'ai déjà posté une vidéo et je m'apprête à en poster plusieurs autres, justement. Comme je vous l'avais promis, sur les réserves de nourriture pour six mois par personne et, euh, et selon la manière que euh, je recommande de s'alimenter. Une vidéo aussi sur mes recommandations sur cette façon de s'alimenter, alignée avec le cœur, eh et puis aussi les réserves de graines pour pouvoir cultiver et être autonome au minimum sur un an. donc, hein, Et pouvoir prendre le relais de ces réserves. Et pour plus tard, petit à petit, euh, vous permettre d'avoir un peu plus de réserve de façon à parer à différentes éventuelles pénuries et pouvoir aussi échanger, troquer avec les autres euh, ce que vous avez en plus, ce qu'ils ont que vous n'avez pas. Et ça, c'est tellement sympa Voilà Et cette nouvelle chaîne est aussi une chaîne forum où j'espère que les uns et les autres pourront apporter leur expérience, mais alignée au cœur hein. Vraiment, voilà. Ça, c'est l'objectif de cette chaîne. Donc, euh, je filtrerai cette fois d'avance les commentaires de façon à ce qu'il n'y ait que ceux qui soient vraiment alignés au cœur, qui apparaissent sur la chaîne. Voilà. Et euh, si je suis un petit peu débordée, bah, je demanderai à quelqu'un de faire le de faire le modérateur. Voilà. Un <rire> bon entendeur. <rire> pour ceux qui se sentent d'avoir un petit peu de temps, de disponibilité pour le faire, Voilà. qu'ils me contactent sur ma messagerie. Hein d'amour@ gmxfr Toutes les euh, indications sont sous cette vidéo, hein, dans le descriptif. Merci de votre attention Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur et je vous aime Bisous, bisous, bisous